Wesh, ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je commence doucement à être vraiment très déçu par Cristiano Ronaldo. Mais quelle est cette attitude Monsieur ne va plus aux entraînements. Monsieur ne va pas aux voyages et aux réunions avec l'équipe. Monsieur demande à partir immédiatement de Manchester United tout ça parce que Manchester United n'est pas qualifié en Ligue des Champions. Mais tu as participé à l'échec du fait que Manchester United n'arrive pas à parvenir en Ligue des Champions. Tu vas abandonner tous tes fans de Manchester United. Hein tu vas demander au Bayern, tu vas demander partout pour aller jouer. Tout le monde te dit non. Oh là là, même le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, le PSG vient de dire non à Cristiano Ronaldo. Tu te rends compte de cette dinguerie Le Paris Saint-Germain, hein l'émir du Qatar, là, hein il doit être comme un malade. Il doit se dire « Non, mais là, vous vous rendez compte Là, on peut avoir Messi, Ronaldo, Mbappé, Neymar. Oh là là Mais qu'est-ce qu'on attend Pourquoi ?» Mais là, vu que Nasser vient de nous expliquer que nous, le Paris Saint-Germain, on n'est plus dans les bling-bling, on ne peut pas ramener Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Là, dans les vestiaires, ça va être du grand n'importe quoi. Hein Donc, dans les vestiaires, pour Christophe Galtier, il va y avoir Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé, Verratti, Kipembe, Ramos, Marquinhos... Oh là là Tous ces égaux à gérer Hein Parce qu'après, les autres, on va pas se mentir, oui, ils ont un certain ego, mais bon, euh, en matière de... de, de euh, voilà, ils peuvent pas trop parler, mais là, là, tous ceux qui peuvent parler, il y a plus de la moitié qui peuvent dire à Galtier « Non, on fera pas ça !» Tu vois ce que je veux dire Et en plus, Ronaldo, on va pas se mentir, oui euh, C'est un exemple dans une équipe. Voilà, le mec, il travaille, il arrive toujours à l'heure euh, à l'entraînement, il arrive en avance, il part après tout le monde. Mais les gars, vous voyez pas que Neymar aussi est en train de faire la même chose hein Donc, Cristiano Ronaldo, tu es bien beau, tu es bien gentil, avec tes tablettes et tes enfants qui commencent à devenir des monstres. Nous, au Paris Saint-Germain, on ne peut pas euh, euh, avoir trop de stars comme ça. Tu comprends ce que je t'explique Là, tu ne peux pas venir nous dire... Que toi, tu veux venir au Paris Saint-Germain, alors qu'il y, y, y a certaines années, on t'a un peu fait les yeux doux, depuis l'époque de Laurent Blanc, et t'es là, tu faisais le bambin. Et maintenant, tu veux venir, parce que t'es pas en Ligue des Champions. hein La Ligue 1, ça t'intéresse maintenant Oh là là, la Ligue 1 qui devient attractive. Tu te rends compte Tout le monde veut jouer en Ligue 1. Tout le monde veut jouer au Paris Saint-Germain. Eh ben oui Mais maintenant, c'est pas comme ça. Ben oui Là, il y a le directeur sportif, euh, Luis Campos, alias Kylian Mbappé, qui, qui va dire qu'il va mettre son grain de sel. Bon écoute, euh, voilà, Cristiano Ronaldo, certes, on va pas se mentir, on n'a rien à dire sur sa carrière, sur ce qu'il représente, mais les gars, euh, en termes d'équipe, euh, là il faut être un petit peu malin, là. On, il nous manque un petit peu des milieux, un petit peu des ailiers. Euh, <rire> c'est pas plus vers ces eaux-là qu'il faudrait chercher. Oui, Cristiano Ronaldo c'est un ailier. Mais, mais les gars, hein, il a quel âge là tu vois ce que je veux dire Nous, on est, on est une équipe qui est très très jeune dans le milieu euh, euh, euh, euh, au, au niveau international. Ça veut dire que là, il nous faut des gens qui ont les dents longues. Tu vois ce que je veux dire Là, ils peuvent même aller prendre des joueurs qui sont dans les quartiers, tu les mets en Ligue des Champions, mais tu vas voir. Tu vas voir Mais oui Tu penses que c'est quoi Tu penses que le football, c'est le tennis Hein tu crois que chaque terrain de, de, de, de foot, c'est payant Et que du genre, c'est il n'y a, a qu'une classe de l'élite qui peut jouer au football Mais non, va voir les pauvres comment ils jouent. Tu vas être choqué. Tu vas voir. Ben oui, tu penses qu'on a besoin de toi, Cristiano Ronaldo Tu as déjà tout réussi. Il te manque que la Coupe du Monde. Je sais même pas pourquoi tu t'ennuies en, encore avec la Ligue des Champions. Tu l'as gagné combien de fois Tu as pas marre hein Tu n'en as pas marre, la Ligue des Champions concentre-toi sur la Coupe du Monde, reste à Manchester United, voilà, je sais, ça fait mal, mais c'est la vie Tu vois ce que je veux dire Bon, je sais que tu vas même pas m'écouter, hein. de tous les cas, je vois pas pourquoi tu m'écouterais. En tout cas, euh, le club qui va décider de te prendre, bah... Il va, va sans doute jouer la Ligue des Champions. Mais je trouve quand même que c'est un peu l'âge de ta part hein, pour Manchester United. Voilà, donc euh, oui, il y a Pogba aussi qui est parti. Lui aussi, il a participé euh, euh, à, à ça. Et maintenant, il retourne à la Juventus juste parce que Zidane n'est pas venu au Paris Saint-Germain. Ça, on le retient. T'inquiète pas. Donc, en tout cas, nous, ce qu'on a à dire, c'est que Cristiano Ronaldo, on est très enchanté euh, par ton enthousiasme. Hein, on, euh, ça nous touche. Hein, on ne va pas se mentir. En tant que Parisien, je suis flatté que Cristiano Ronaldo veut que je le supporte, tu vois. Il veut porter le maillot du Paris Saint-Germain et il veut que Faudier, si son dise « Ouais !» Eh ben non. Tu crois quoi, toi C'est trop tard Ben oui. Nous, on te voulait, quand t'avais les 26, 27 ans, là, quand t'étais « Oh, bah ben, c'est là C'est là qu'il fallait venir !» hein Ben oui Fais le malin.